Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, petite vidéo très brève d'introduction pour vous présenter un peu le concept. Euh, en gros, on sera là pour parler de statistiques et de recherche en psychologie. Il y a deux principaux objectifs à cette chaîne que j'illustrerai avec deux formats de vidéos différents. Le premier format, ce sera un format vraiment pédagogique pour les étudiants qui ont du mal avec les statistiques en psycho. Qui ont du mal soit parce qu'ils perdent confiance quand ils, aident, quand ils découvrent que ben, en psychologie, on fait des stats, on fait de la neuro, on fait de la démarche scientifique et qui, pour le coup, ne s'attendaient pas du tout à ça, ou aussi pour les étudiants qui, bah, tout simplement, n'ont pas touché du tout de leur vie au stade ou qui n'y ont pas touché depuis un, deux ou trois ans et qui ont besoin de se remettre dans le bain progressivement. Donc, ces vidéos-là seront vraiment... Ce premier format sera vraiment là pour ces personnes qui ont du mal pour reprendre ensemble, pas à pas, des notions simples et qui vont ensuite se complexifier avec les indicateurs de position et de dispersion au début puis ensuite on verra donc les lois normales, les t-tests, puis ensuite on verra les modèles linéaires généraux, et ensuite on verra peut-être d'autres choses plus complexes. Mais toujours est-il que je veux, par ces vidéos, au moins vous donner des bases solides en statistiques. Le deuxième objectif de ces vidéos et le deuxième format donc, que je proposerai, ce sera un format cette fois-ci beaucoup plus réflexif. Il sera à destination des étudiants en licence ou en master ou au-delà euh, qui ont un assez bon background en statistiques et euh, qui souhaitent euh, acquérir de nouvelles connaissances ou tout du moins développer leur euh, propre réflexion sur des sujets qui font débat euh, dans l'actualité, dans la recherche en psychologie. Euh, C'est-à-dire, c'est toutes les questions de remise en question de la p-value, euh, des intervalles de confiance, euh, l'arrivée progressive des statistiques bayésiennes, qu'est-ce que c'est, pourquoi ça fait peur euh, etc etc tous ces sujets dont on entend parler quand on commence à mettre un pied dans la recherche mais qu'on n'a pas forcément le temps ou l'énergie de creuser soi-même et euh, justement dans ce deuxième format je voudrais initier ceux qui le souhaitent à euh, toutes ces questions toutes ces notions très actuelles euh, à ma, mon humble mesure hein, bien sûr parce que je ne suis pas statisticien je suis pas non plus un expert enfin je suis pas un expert en stats j'ai juste la prétention de travailler sur le sujet et de m'y intéresser, donc je veux vraiment vous offrir des pistes de réflexion et 2-3 connaissances pour que vous puissiez vraiment avoir un très bon recul sur ce que vous faites en statistique. Donc voilà en conclusion, si vous faites partie des étudiants qui tout simplement souhaitent mieux comprendre ce qu'ils font en cours de stats ou que vous souhaitez revoir certains concepts, certaines notions en vue d'un examen ou encore que vous faites partie des gens qui considèrent qu'en comprenant un peu mieux les statistiques qu'on utilise, on participera à l'élaboration d'une meilleure recherche, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à regarder les vidéos. Euh, D'ici là, je vous dis à la prochaine. Ciao